La MRC de la Matawinie s'est dotée en juillet 2019 d'une mission bien précise. Créer une planification stratégique socio-économique aux couleurs du territoire. Pour y arriver, un comité directeur et une méthodologie inclusive et participative. C'est plus de 1500 personnes qui ont pu s'exprimer sur la vision de la Matawinie de demain. Cette réflexion collective a permis de mettre sur pied ce qu'est aujourd'hui notre vision. Un milieu de vie recherché, de nombreux emplois de qualité, un potentiel économique réalisé et un environnement respecté. Une résolution verte, des racines à la cime. Pour y arriver, quatre axes stratégiques. 1. Renforcer l'identité entrepreneuriale de la Matawini pour offrir un soutien aux entreprises existantes. Et développer de nouvelles filières d'expertise qui donneront sa signature innovation à la Matawini. 2. Faire de la Matawini un milieu de vie attractif et inclusif, pour que dans cinq ans, la Matawini soit reconnue pour offrir à tous ses citoyens une qualité de vie élevée et enviée. 3. Définir le positionnement touristique de la Matawini, pour que notre terrain de jeu soit celui de tous et que la Matawini soit reconnue pour sa contrée fascinante. 4. Assurer le rayonnement de la Matawini, pour développer la notoriété de la région et faire connaître le territoire. Ici, on est 100% Matawini parce que c'est ensemble qu'on avance. La Matawini de demain, on la choisit aujourd'hui. Suivez-nous pour connaître l'avancée des actions des racines à la cime.